Ben, je suis tombé sur cette histoire euh, totalement par hasard en faisant des recherches sur un, sur un abolitionniste euh, de cette époque-là qui s'appelait William Lloyd Garrison, qui a créé le journal Le Liberator, le journal euh, que, que l'on voit à un moment donné euh, brandi dans la bande dessinée. Donc Le Liberator, c'est un journal abolitionniste que William Lloyd Garrison a publié tout seul pendant euh, une trentaine d'années, puisqu'il avait dit qu'il n'arrêterait que lorsque l'esclavage serait aboli aux États-Unis. Donc je crois qu'il a commencé en 1830 et il l'a fait jusqu'en 1865. Euh, en me documentant sur William Lloyd Garrison, je me suis rendu compte qu'il qu avait soutenu cette école, euh, l'école Crandall, qu'il avait levé des souscriptions euh, financières pour les aider, et qu'il avait aussi ouvert ses pages euh, à, à Prudence Crandall. C'est en publiant une annonce dans, dans les pages du Libérator qu'elle a pu euh, trouver les élèves noirs euh, qui sont venus euh, dans son école. Donc c'est vraiment tout à fait par hasard que je suis tombé sur cette histoire et, et je me suis rendu compte qu'elle qu qu était assez peu connue et ça m'a surpris en fait, je, je, parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de thématiques euh, d'aujourd'hui et, et beaucoup de choses qui nous permettaient de comprendre euh, le passé et le présent. Donc, euh, donc j'ai changé un petit peu mon, mon, mon projet et j'ai décidé de parler... Euh, euh, finalement de cette école et pas de William Lloyd Garrison, même si je garde toujours cette idée. Cette école, euh, déjà en soi, elle est un petit peu pittoresque à l'époque. Voilà, c'est une école pour jeunes filles blanches, à, à une époque où les jeunes filles, on ne les envoie pas trop à l'école, et euh, elles n'ont pas énormément, par la suite, d'occasion de, de, de faire fructifier ce qu'elles ont pu y apprendre, puisque donc euh, les femmes de cette époque-là aux États-Unis n'ont pas véritablement de droits euh, sont considérées comme euh, des enfants, euh, légalement, elles, elles ont le même statut que des enfants toute leur vie. Quoi. Donc elles dépendent d'un père, d'un frère ou d'un mari, euh, ne peuvent pas posséder grand-chose, etc., etc. Sauf à quelques exceptions. Et, et donc effectivement, on est à la croisée euh, des, des problématiques pour les minorités. Euh, que sont euh, les femmes et les noirs donc les femmes étant pas une minorité mais là je parle en termes de puissance et de reconnaissance euh, on, on est là évidemment sur un nœud euh, sur un nœud un, sur une espèce de phase d'accélération en fait en, en petit quoi, en, en macro euh, comme ça euh, à, à, à ce moment là mais ce qui m'a intéressé aussi c'est ce rapport euh, à la violence c'est cette peur, en fait, cette peur de l'autre qui est, qui est présente à cette époque-là euh, et qui, est, qui a été nourrie par, par l'affaire Nat Turner, c'est-à-dire une révolte d'esclaves, une révolte assez sanglante euh, d'esclaves menée dans le sud, en Virginie, l'année d'avant, et qui a la particularité d'être menée par un esclave qui savait lire et écrire. Et... Euh, et donc, on voit bien comment euh, la société blanche de ce temps-là utilise euh, cette, euh, cet exemple, donc, d un, d un, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un acte terroriste, euh, pour dire mais vous voyez euh, ce qui se passe euh, dès lors que euh, on lâche la bride un tout petit peu sur euh, sur la condition des de, de noirs. Voilà. Moi, ça m'a paru euh, résonner euh, étrangement aujourd'hui. La bande dessinée, je trouve que c'est un super outil de vulgarisation, je, je, au sens vraiment le plus noble possible, je trouve ça très noble en fait la vulgarisation, quand je trouve que c'est finalement assez difficile à faire, c'est-à-dire justement ne pas caricaturer, ne pas trahir le propos, mais ne pas perdre non plus de vue qu'on qu cherche à, aussi à, à divertir, à proposer un un objet on cherche à proposer de l'évasion voire de l'humour, de l'aventure c'est pour moi ça le carburant de la bande dessinée En fait, on fait pas des essais en bande dessinée, les gens viennent pas c'est pas ça qu'ils viennent chercher donc c'est un dosage que j'aime bien remettre en permanence sur l'établi et regarder un peu comment je peux faire varier ça et effectivement j'ai J'aime beaucoup faire ça, je trouve qu'on est dans une période d'urgence sociale, écologique, etc. Et en même temps dans une période de surproduction littéraire. Donc je me dis que faire des ouvrages qui seraient totalement gratuits, c'est un peu rajouter des bouquins sur les étagères qui n'en manquent pas. Voilà. Donc je sais tant qu'à faire de de joindre l'utile à l'agréable. Alors l'histoire évidemment j'ai découvert euh, par Wilfried. Alors au départ c'était pas forcément tout de suite euh, l'histoire euh, de, de de blanc autour, enfin tel que vous l'avez lu, c'était l'histoire de Prudence Crandall. Au départ il m'a juste raconté le fait historique, euh, puisque aux États-Unis c'est raconté comme l'histoire de Prudence Crandall, le le musée s'appelle le musée de Prudence Crandall. Moi j'ai trouvé ça très intéressant tout de suite euh, au niveau des thématiques euh, voilà je pensais pas forcément qu'on allait faire un album ensemble mais je lui avais dit que je trouvais ça très intéressant et ce qui est assez marrant c'est que en, fait, en rentrant chez moi j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit tiens cette histoire elle est intéressante mais est-ce que c'est pas encore une histoire euh, qui met en avant un personnage de blanc qui sauve des noirs et alors j'ai appris plus tard que ça s'appelait le White saving ça, aux états unis euh, Donc euh, repensez à tous vos films qui, qui, qui parlent euh, d'esclavage ou, ou euh, de ségrégation avec des héros blancs, et, et vous comprendrez que c'est assez commun, en fait. Et donc voilà, j'avais ce doute quand même, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que, quand j'en ai reparlé à Wilfried, quand on s'est recroisé, il avait eu exactement le même cheminement intellectuel, et il m'a dit, voilà, on va aborder cette histoire, mais du point de vue des jeunes filles noires. Et moi, c'est vraiment ça qui intéressé, et c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, ça va être vraiment bien, ça va être chouette. Euh, et donc, ça me permet de, de rebondir sur votre question sur le dessin, puisque euh, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé très chouette dans cette histoire, c'est aussi la beauté, la force de ces jeunes femmes euh, qui vont trouver une, une, une force dans le collectif, dans aujourd'hui, on, on, ce qu'on appelle la sororité, euh, et, et j'ai trouvé que, que c'était tout à fait intéressant d'amener un dessin assez coloré, euh, assez poétique par moment pour euh, en fait sortir d'un cliché de on va traiter la, le racisme alors il faut que ce soit forcément très sombre, très dur euh, je trouve qu'on traite le racisme et à la fois on traite le courage aussi et, et moi je voulais que ça sente dans le dessin donc effectivement il y a des choix colorés qui sont très subjectifs qui correspondent plus à des ambiances je dirais, euh, psychologique parfois, que, que la réalité des couleurs. Euh, et en tout cas, j'ai voulu montrer aussi la, la beauté de ces personnages, euh, de, de Prudence à, à, à, tout, à toutes ces jeunes filles noires, à, à, à Myriam qui vit dans la forêt, etc., aux personnages de, de Sauvage. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas eu aussi un parti pris réaliste, bon, qui de toute façon n'est pas mon style, parce que, euh, parce que ce qui nous intéressait, ce pas le fait historique, comme l'a dit Wilfried. Pas... Euh, la raison, ce n'était pas de faire un reportage historique, c'était de, de, de voir ce qui dans cette histoire résonnait avec l'actualité. Donc, moi, ça ne me paraissait pas pertinent de, de, de faire un, un dessin réaliste. En fait, pour moi, au départ, euh, sur le pitch de cette histoire, c'est vrai que je me disais ça va être un gros travail de composition pour moi, puisque moi, je suis plutôt de l'univers du conte de fées, de La Forêt, de, voilà, si on regarde mes autres BD. Et je me disais, ça va être intéressant de faire autre chose, mais je ne voyais pas trop comment euh, j'allais y mettre mon univers. Et il se trouve que Wilfried, quand il a réécrit cette histoire, il a pensé à moi. Et donc, il y a eu des scènes euh, qui parlaient de forêt, des, des, des scènes qui, un peu mystiques, un peu poétiques. Donc déjà, pour moi, ça a été une porte d'entrée. Euh, et ensuite, je me suis beaucoup servi de ce décor de forêt pour aussi euh, euh, ajouter de la narration. Par exemple, il y a tout un jeu avec les oiseaux, euh, qui, qui est en parallèle à, avec ce que vivent avec les, les jeunes filles. Euh, et il y a tout un aspect aussi en, avec la nature, c'est-à-dire que euh, c'est des jeunes filles qu'on on, qu essaie on essaye de dominer leur nature aussi. Et, euh, et, et donc ça, c'était intéressant. Et ensuite, évidemment, avec Sauvage... Euh... Donc j'ai pu faire rentrer mon univers là-dedans et... Euh, euh, finalement, je trouvais que ça, ça servait très bien le propos. Et à la fin, on s'est aperçu que, euh, finalement, dans cette histoire, il y a trois pôles. Il y a euh, la forêt, l'école, la ville, en fait. Il y a, cette espèce, ben, il y a ces trois points euh, qui, chacun, sont défendus... Qui, qui, chaque lieu, en fait, est défendu par des personnages. Et je trouve qu'en fait, c est, c est un, ça fait très décor de, de, de, de théâtre. Et, et, et voilà. Et donc, là, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, effectivement, à animer... Euh, toute cette végétation et c'est quelque chose que je pense euh, moi c'est quelque chose qui va habiter tous mes albums parce, parce que ça je sais pas, pour moi ça paraît assez évident qu'à l'époque où on est en train de, de, de, de tout détruire euh, on est en train de, de détruire le vivant euh, euh, moi j'ai envie de dessiner ça le, le plus possible en fait euh, c'était tout l'intérêt aussi de, de, de choisir ce dessin euh, caricatural c'était de aussi de moquer un petit peu les, les, les villageois et c'est aussi euh, moi je trouve que le dessin euh, plus, les plus les caricatural moins il est réaliste enfin, en tout cas je, je parle pour moi euh, euh, Plus il sert des intérêts narratifs et par exemple euh, je, je, vois, je pense que vous parlez des doubles pages où les villageois sortent de l'église et sont en colère. Euh, voilà. Et moi, j'aime bien que cette scène soit muette parce que quelque part, on, à ce moment-là, on s'en fiche de leurs arguments racistes, quoi. On, on les connaît on, on, on, et, et en fait, moi, on ne veut pas les lire euh, et je trouve que c'est très habile de, de, de la part de Wilfried à ce moment-là de ne pas nous mettre dans… on s'en fiche de ce qu'ils ont à dire, on ne veut pas être dans ces arguments-là. Moi, je fais comprendre leur colère à travers des expressions comme ça, complètement exagérées, complètement hallucinées. À un moment, ils s'arrachent les cheveux, ils font des gesticules. Oui, effectivement, c'est complètement cinéma muet. Et à la fois, ça permet d'être très efficace dans certains aspects de narration.